Beaucoup m'ont dit, m'ont demandé, je veux sauter plus haut, je veux avoir de la détente, je veux être plus agressif. Coach, comment on fait euh, Ça, c'est. Ça... Coach, comment on fait pour limiter son nombre de dribbles Tout ça, là, on, on va le voir maintenant. Et c'est la suite de ce qu'on a fait sur le 1 contre 1. Et ensuite, on réintégrera ce que vous avez travaillé pour vraiment le réviser. D'accord Et pour vous ayez l'ensemble de la gestion de votre 1 contre 1 pour mettre en application. Oui. Allez, allez, hé eh. Faites pas les timides. Pour ceux qui n'ont pas reconnu. C'est les mêmes appuis que le tir en course classique. D'accord Sauf que là, je vous demande un effort et d'aller chercher loin. D'accord Ce qui, pour ceux qui veulent absolument dunker, est essentiel. Là, vous maximisez vos chances d'être agressif au cercle. De prendre de la verticalité. Il a les épaules face, ici, là. Là, il faut penser à Jordan. Qui a des Air Jordan Où il y a des... Ah, tu as des chaussettes Non. Pas de Air Jordan Ah, le logo de Jordan, là. voilà. Faites un bon dribble fort, là, un bon dribble fort sur l'appui le... inverse. Attention Arthur, ne triche pas, le dribble est là, tu ne prends, prends pas d'élan, fléchis, fléchis, fléchis, dribble ici, balance, ton appui. Essaye, essaye Joris là, là le mec, regarde, le gars, le gars il va dans ton cylindre, là, l'arbitre siffle pas, ou l'arbitre siffle, bam, and one, tu la gardes là, là tu l'as à peu près là, ça va, c'est correct, Essaye là. Le gars vient plus encore au en contact. Essaye là. Grandis-toi, grandis-toi. Passe ton épaule. Passe ton épaule. La protection, elle est bien. Passe ton épaule. Attention, Sony. Fais ça à la fin. Là, monte. Monte là. Monte là. là monte pas là. On va ajouter la. À la conclusion, hein, c'est-à-dire euh, ce qu'on a travaillé beaucoup cette semaine, c'est-à-dire travailler votre défenseur. Là, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez votre travail de 1 contre 1 avant, avant d'engager dans votre dernier dribble. Grandis-toi, grandis-toi Aston Pas mal, pas mal. Dernier drip sur le plo, premier plot. Oui.